Ton nom. On peut chanter ensemble Allez, c'est parti On pays Celui qui mettre en Non, non, là, on Non, non, non, non, non, non. c'est bon Bonjour de tous, bonjour de tous,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 Infernal, mais on va y arriver. Fanny, à terre là. Je pense que je vais couper le live. Oh Allez. Ok. Voilà, un concert tranquille. Merci. Désolé, désolée, on va devoir vous laisser. Voilà, euh, impossible de faire le concert ce soir. Là comment ça se passe Belle image de la police. On va recommencer, on va on gagné <muché> une bataille, on va pas la on va pas vous laquer. Ça va passe de pierre, on va prendre la pierre, se va prendre la pierre, de Hein Bon. Ok. <rire> Et là vous créez des femmes. Là vous créez des femmes. Voilà, ça va. Ah bon, là vous créez des femmes, ça ça avez... ah, ça ça on, on verra. Eh, Motiv, vous, ça. Ça. Ah, vous êtes comme ça. Non, non, je coupe pas, je coupe pas, je vais sur Chloé. Non, non, non, le Je coupe pas, je suis Chloé. Chloé. Ouais, regarde, lui, il ne suis plus. Tu me sais pas. Non, regarde, je suis forcément. On a Un morceau. Chloé, chloé, chloé, s'il te plaît, non, chloé, arrête, chloé, chloé, s'il te plaît, vas-y, ne fais plus, stoppé, pas ici, pas ici. C'est bon, t'as raison, raison. Voilà. Donc on a pu faire deux... Oh ouais, C'est bon, de merde. C'est qu'est-ce que tu veux Tu veux venir où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 on est en train de faire des trucs est est on est en train de faire des trucs Ouais, ah la police empêche le concert, ouais Mais on ah, une à racontent... la gueule, et en fait, la super Eh oh Laissez-la laissez Tranquille! Laissez-la! Laissez-la! Arrêtez de pousser les gens! Arrêtez! On fait de la musique, nous, bordel! Non mais c'est incroyable ça!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 Est-ce qu'on peut avoir votre numéro de RIO C'est notre droit de demander votre numéro de RIO. S'il vous plaît. Ah oui, c'est complètement notre droit, c'est légal, s'il vous plaît. Il y, y a au ah, moins un truc qui est légal, légal. c'est le numéro de RIO, s'il vous plaît, messieurs. Alors, parce que nous, on va porter plein de comptes. D'accord, laissez-moi vous expliquer qu'il n'y a pas de numéro de RIO en point de vous. vous D'accord. Par moi, contre, il y a des gazeuses, ça c'est ah bien. Pourquoi je suis un délinquant Ouais, partagez, partagez les gens, partagez. Ah, on a juste voulu faire un concert, quoi. Pourquoi Vous ne vous souvenez pas Ah, en jugement, il y a un Non, non, non, je ne suis pas passé en jugement. J'avais tout à fait le droit d'être là-bas et j'ai encore le droit d'être là. Oui. Vous avez été condamné hier Non, je n'ai pas, pas été condamné. J ai, j ai, j ai, le procès n'a pas eu lieu, monsieur. Le procès a, a lieu... Non, a mais regardez, ils sont avec des LBD, quoi. Avec des LBD. Non, Besoin de monde. Chaque non, chaque on n'aura pas plus, plus de monde pas, sur place. Je vous avoue pas pas que là, il, il pas est pas déjà euh, 20h. Les Niçois, ils sont rentrés chez eux, ah les manifestants, sont On n'aura pas plus de monde, quoi. On n'aura pas plus de monde. Vous déshonorez votre uniforme Oui ce pas les mêmes trouveuils du jour que de la nuit, je vous assure. Un LVD pour une chanteuse Et vous pouvez vous dans la glace le matin Quand vous vous rasez vous la glace C'est pour ça que vous avez choisi ce travail hein Je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. Maintenant, il n'y a plus de liberté, voilà, on voulait juste qu'elle chante, quoi. Vous n'êtes pas censé faire ça Ça pique même plus le gaz, je vous jure, ça pique même plus la force. Mais on est à Nice, on est à Nice, on est à Nice devant, le, le, devant la gare sud. Et voilà, il et, et y a des renforts qui arrivent, mais c'est pas les nôtres. Non mais regardez le nombre de policiers qu'il y a. Moi, je veux juste qu'il la relâche et qu'on s'en aille en fait, c'est tout. Et ben en fait, il s'est passé que on s'est installé pour faire un concert de rue dehors. La police, elle est arrivée et du coup, branle-bas de combat et on n'a pas réussi à, n'a enfin, pas réussi à entamer deux paroles quoi. Il y a une autorisation, je vous la montre. Normalement, vous devriez être... partir et faire le... votre et eh, Ce Denis, c'est ouais, compliqué de demander aux gens de bouger. C'est super compliqué, voilà. Il y a les renforts qui arrivent, regardez ça. Tu peux... Voilà. T'es en Gardaf C'est vous qui devez aller faire votre métier. Il est où ton sac Il est où ton sac, sac Vas-y, je le prends. Gars, on un je crois que ça va. Quoi il est où son sac Non, c'est là-bas, là c'est bon. Oh là là. Voilà, tout ça pour un concert pour un concert de rue, c'est ça Ouais, c'est moi. Ouais. il euh, y a une semaine là, euh, elle s'est euh, petite, euh mec. mec. Ouais. Euh, non, c'est pas fait gazé. Euh, de... en fait, bon. OK. OK. Et, OK. okay. Plus okay, okay. Mais... Mec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 Et eh ben on voulait faire un concert, euh... alors est-ce que je vais pouvoir mettre son téléphone à charger du coup 26%, je pense que je vais pouvoir mettre son téléphone à charger. On en a pas de dans nos Là j'arrive là, je me fais balayer et tout, on me gaze, on me gaze à bout portant. Et... Eh et... et... ouais voir, là, non. Pas de là, non. Euh... Il y a des gens qui ont pris mes affaires, mais je sais pas ah, qui les... mais...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 Embarqué ou pas, Chloé mmh. voilà, Vous la voyez là derrière, au fond. Tout le monde a dit d'accord vous, pas d'accord. Encore... Il il il a... ils sont prêts à envoyer. Hein. Gaz, LBD, pour une chanteuse, quoi. Pour une chanteuse, Mais voilà. on, est, on est donc avec, euh, avec donc, les Chloé, les samedi, les... samedi 19 février 2022. Est qui est venue à Nice La criminelle, c'est euh, cette chanteuse qui veut chanter. Et elle n'a pas le droit de chanter parce que a par un tapage. Un capilla, ta non, tapage d'orthune. C'est illégal là. Ouais? Eh hey, Chloé, ma parole, elle a rien fait. Elle a rien fait. Elle a rien, fait. Elle a rien fait. on a compris. On a compris, on a compris, compris. compris qu'elle a rien fait. Contrôle d'identité, je ne sais pas du tout. Ils veulent t'embarquer, en fait, Chloé? Ils veulent t'embarquer? Ou tu discutes? Ah, ça va alors. Ouais, relâchez plus ouais, mais, non, non. Non, mais non, Demande si tu es libre de tes mouvement, mouvements, si tu es libre de tes mouvements, que tu n'es pas si en garde à vue, que tu n'es si si ah, pas notifié, tu peux t'en aller. Non, c'est ça. Voilà, s'il ne t'onise, de notifie pas une garde à vue, tu es libre de t'en aller. Les ouais, gars, soyez si cool, Non, il n'est pas 22h pour ta page nocturne, non, ça c'est clair. Ah, regardez, ça, ça, ça... Ça le, dé ça le démange, ça, ça, ça le démange eux, là aussi, pareil. Euh, ça, ça, ça... Est pas normal. Mais non, parce que lui, il est fou, là, ouais. non, non, mais oui, non, mais, là, ils sont, ouais. mais on regarde, pas. en fait. Non, mais il y en a deux, là, c'est la dernière. C'est les derniers qui restaient. Ils ont dit, vas-y, les gars, partez. Non, il y en a deux, on y en protection, la voiture, les gars Non, la voiture. Mais qui La voiture, protection ta gueule, sais pas, figure. Qu'est-ce qui se passe? Mets-toi là, mets-toi là, mets-toi là. Moi, moi, je peux rouler par allez, terre, t'inquiète fait pas. Te voilà, le mec qui un gars peut-être sur rien. C'est lui qui s'est mangé le gaz. C'est lui qui s'est mangé le gaz, il m'a embarqué. Il y a quelqu'un qui s'est embarqué pour un concert de rue, quoi. Un concert de rue. Ça rend fou, hein? C'est flippant, mais oui, c'est carrément flippant. Ah, tiens, désolé, lui, c'est que du gaz dans la gueule. Tu peux pas te bourreau c'est sûr? Non, non, non, ça va, je te jure, ça va. Je me suis habituée de ouf. C'est tout à l'heure. Mais non! Attends, Attends, attends C'est pas une... pas, une... pas une... Euh... Madame, vous ah, ce que Madame, s'il te plaît. j'ai son téléphone portable, pour on à faire. c'est son téléphone. Moi, je ne pas le rendre... Oui, c'est ça, exactement. <rires> c'est exactement ça, voilà qu'elle ne soit pas à la rue, qu'elle sache sur ses affaires oui, et que euh, tout oui, ça. Son, son sac Son sac, par contre, il là est là-bas. C'est notre copine qui l'a, ça va. Tu le chercher Elle la connaît Oui, oui, t'inquiète. Ah, ouais, C'est bon, ça. super. Ah, bah, écoute, bah, Je te remercie beaucoup. Voilà. Je te tiens au courant. Je te non, non, mais bien sûr, évidemment. Super. Je te tiens au courant. Yes. On a et son euh, téléphone, ses affaires, je on a tout ce qu'il qu faut. Non, mais tu, tu m'appelles et je. Je te tiens au courant. Merci. Bonne hein. soirée.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 Ah, ouvert. Ah, ouvert. C est, c est si tu veux, je peux. Bon, bah, voilà, Ça euh... va vous emmener alors. Là, ok, voilà. voilà. Mais, euh, Il va falloir attendre patiemment, euh, mesdames. Au moins 24 heures Je ne sais pas, je ne suis pas officier de police ici. Ah ben bah, non, chacun son, chacun, chacun ses ordres, évidemment. C'est ça. <rire> Non, non, mais va bien, t'inquiète. Sur, sur quel chef d'inculpation Vous l'arrêtez, monsieur Sur quel okay. chef d'inculpation Je gère. Je gère. Je gère. Téléphone, sac, c'est géré, chérie. Tout va bien. la pièce Son sac. Ouais, À Ovar. Alors, tu vas connaître les, les, les cellules pleines de pisse et de merde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 Ben bah de se de se voilà bloque. moi 6 blocs moi j'ai passé mon passe pour voir son téléphone Du coup, coup voilà C'est ce que nous on aime bien faire des conservatoires on teste en code du tel Je ça pour se régaler extra avec vous là monsieur OK, bon ben bah, voilà, elle part. Bravo. Bravo Bravo Bravo Bravo OK. belle la Voilà. Alors on repart avec les yeux qui piquent, pas de concert. Des gars équipés de de La chance qu'on soit si gentils. Franchement. Non, mais ah, c'est incroyable. Euh, vous en sortez bien, parce qu'on est gentils, hein, c'est ça. C'est ouais, juste en cas, elle, elle en garde à vue, quoi. pas de nous, hein. Voilà, bon, écoutez, on va vous laisser ah ouais, là, les amis. Vous avez suivi l'arrestation en gagnez. direct de Chloé, qui Je a voulu tenter un concert de la liberté. Et puis, on vous donne des nouvelles très vite sur sa page. Avec une de Chloé. Avec de Diego pour qu'elle puisse jouer avec lui, ici, ce soir.